Bonjour chers amis Cancer et ascendant Cancer, voici votre horoscope 2020, une année d'engagement. Dans, Dans votre ambiance de cette année 2020, je parle d'engagement parce que vous allez avoir beaucoup de planètes face à vous en Capricorne, dans votre secteur des autres, hein, celui qui représente justement votre engagement vis-à-vis -vis de votre conjoint, mais aussi votre engagement, euh, euh, un contrat, une association, euh, euh, euh, un travail en équipe, euh, en groupe, euh, dans une troupe, enfin vous voyez, tout ce qui représente les autres euh, appartient euh, au Capricorne et il va y avoir Trois planètes en Capricorne, dont Jupiter qui est euh, la planète de chance et qui est euh, assez forte pour le cancer, puisque c'est votre deuxième planète maîtresse. Donc on assiste à, euh, à comment dire euh, une période fortement chanceuse en ce moment euh, pour ceux du premier décan, et puis ça va aller vers le deuxième et vers le troisième, chacun à son tour hein, progressivement. Mais il faut dire que Jupiter et Uranus hein, en, en décembre-janvier sont en bon aspect et que donc ça peut très certainement qu'une euh, proposition euh, venant d'un groupe, euh, d'une boîte, enfin d'une entreprise, peut vous tomber dessus au moment où vous vous y attendez le moins. Hein. Euh, donc euh, là, il y a possibilité d'engagement. Mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un, nous verrons ça les, les affaires d'amour un petit peu plus loin, mais il y a, euh, Jupiter ouvre une fenêtre euh, de, de rencontre, de possibilité de rencontre. Alors je dis pas que ce soit euh, forcément euh, une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez travailler, quelqu'un que vous allez engager pour travailler avec vous, euh, ça peut être quelqu'un, euh, euh, je veux dire n'importe qui avec qui vous allez faire équipe finalement, hein. il y a une notion d'équipe ou de tandem de... de euh, voyez, de tout ce qui est à deux ou en groupe. Mais on peut aussi, parce que Jupiter est malheureusement à double tranchant, on peut aussi penser euh, il peut y avoir un divorce. Euh, la planète est euh, quand même en rapport avec la loi, hein. donc euh, pour certains euh, ce sera un divorce, mais qui a déjà été préparé, euh, je veux dire la séparation est faite, c'est le côté uniquement juridique, vous voyez, qui peut être mis euh, en avant. Bon, mais la plupart du temps euh, c'est euh, quand même le côté positif de cette planète qui va jouer. Alors elle va rencontrer Saturne, elle va rencontrer Pluton, Bah, euh, bon, il est possible que vous ayez à réfléchir sur votre mode de relation avec l'autre, peut-être que vous êtes... Il y a une question de dépendance aussi euh, qui va vous être posée et à laquelle il faudra réfléchir sérieusement. En ce qui concerne votre travail, c'est-à-dire euh, pas vos ambitions, hein, le travail au quotidien et l'énergie que vous mettez dans votre travail, euh, tout ça est géré par Mars. Et euh, bon, euh, Mars est importante pour vous dispenser l'énergie dont vous avez besoin pour vous lever le matin, pour aller au boulot, pour faire tout ce que vous avez à faire dans la journée, et parfois euh, vous pouvez être extrêmement occupé. Hein? Euh, euh, le Cancer est travailleur, il aime euh, en général, hein, il aime son boulot et se débrouille très très bien. Euh, donc le, cette année, il se trouve que Mars va faire une boucle, c'est-à-dire qu'elle va faire des allers et retours à partir du mois de juin, jusqu'en 2021 en Bélier, tout en haut de votre zodiaque. Donc il y a quelque chose, vous avez un but à atteindre, c'est sûr. Il y a un objectif, hein, vous serez vraiment euh, focalisé dessus, ce sera dans votre ligne de mire d'obtenir un poste, d'obtenir euh, une promotion, d'obtenir quelque chose qui va vous faire grimper, parce que euh, Mars en, en Bélier, il est, elle est tout en haut de votre ciel, elle est au zénith, donc vous allez avoir envie d'aller plus haut, hein, c'est tout à fait euh, logique. Alors est-ce que ça va être facile? Je ne suis pas sûre, hein, parce que Mars en Bélier, c'est quand même... Euh, elle lutte! Il y a un combat à mener, il y a euh, Vraiment, des rivalités, des jalousies, bon tous les problèmes liés à mars sont amplifiés, euh, c'est-à-dire que ce pas qu'ils sont amplifiés, c'est que vous y accorderez plus d'importance euh, qu'à euh, d'autres moments. Hein. Donc je vous parle là de la période qui va de juin à euh, début 2021. Euh, chaque des camps ayant droit à son tour. Hein, euh, personne ne sera euh, épargné par Mars. Euh, mais tant que vous utiliserez cette énergie de manière positive, c'est-à-dire pour vous défendre, pour grimper, euh, pour aller plus loin, il n'y aura pas de problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'utiliser euh, de manière négative, c'est-à-dire euh, de vous mettre en colère euh, dès que les choses ne vont pas comme vous le voulez, d'accuser les autres, de vous mettre des bâtons dans les roues, euh, euh, c'est-à-dire de vous débarrasser euh, finalement des difficultés en les attribuant aux autres. Non, vous pouvez rencontrer des difficultés parce que c'est comme ça, euh, tout simplement, et que, euh, on, on rencontre tous des obstacles dans la vie. Euh, ça n'est pas euh, en, en, les, en attribuant aux autres euh, le, la faute de ce qui se passe que, euh, bah, que vous arriverez à vous en débarrasser, vous en débarrasser psychologiquement. Mais euh, euh, dans la vie, non, il faudra de toute façon dépasser ces obstacles. Et si on parlait d'amour maintenant, quoique cette année, vos amours, j'ai bien peur qu'elles passent un petit peu au second plan. Bon, si vous êtes marié, qu'il n'y a pas de problème, ça continuera ainsi. Mais nous avons vu qu'avec l'opposition de Jupiter et des autres planètes en Capricorne, c'est sûr qu'il peut y avoir des remises en question, hein, euh, voire donc un divorce avec le côté un petit peu officiel de Jupiter. Toutefois, mais euh, Vénus, donc la planète qui gère vos amours, qui est euh, la planète des sentiments, mais qui est aussi une planète d'argent, hein, mais là je crois pas qu'il sera question d'argent. Bon, il se trouve que euh, Vénus, tout comme Mars, va faire une, une boucle et une boucle en gémeaux. Et où se situe le gémeaux? dans votre zodiaque personnel, vous les cancers, et ben dans votre douzième secteur. Il y a plusieurs options, hein, avec une Vénus qui va rester en 12, de, euh, donc du mois d'avril au mois d'août, hein, c'est quand même une partie de l'année. Euh, soit on va imaginer des choses positives, hein, euh, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui ça devra rester secret. Peut-être parce que la personne ne sera pas libre, ou vous ne serez pas libre, en tout cas euh, ça, doit, ça doit rester dans l'ombre, hein, vous voyez? Euh, c'est euh, pas forcément désagréable à vivre, hein c'est peut-être quelque chose que vous allez apprécier, euh, mais il ne faudra pas demander plus, hein attention! Euh, cela dit, euh, autre possibilité, avec une Vénus en 12, vous vous posez des questions sur votre couple. Hein? Euh, vous trouvez tout d'un coup, vous, vous regardez votre par partenaire euh, d'une manière différente, vous lui trouvez des défauts avant, alors qu'avant vous le trouviez parfait, euh, le ou là. Il hein? euh, y a euh, des interrogations, il y a un regard un petit peu critique, comme ça, euh, et euh, bon, vous vous demandez où ça va aller, vous êtes un petit peu désarçonné, mais bon, c'est Vénus, hein, donc euh, comment dire, on peut c'est pas une épreuve, vous voyez ce que je veux dire? C'est simplement, bon, ça va occuper votre tête, hein, euh, votre imaginaire, Peut-être, si vous vivez une relation secrète. Euh, mais vous pouvez aussi vivre, là je parlais bien sûr pour les couples, hein, en ce qui concerne les interrogations, euh, vous pouvez aussi vivre quelque chose de totalement virtuel, c'est-à-dire dans votre imaginaire, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui a une imagination débordante. Donc vous pouvez prendre quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous rencontrez couramment dans votre travail, et en faire un, un chevalier servant ou une femme absolument parfaite et que vous regardez en vous disant que elle ou il est inaccessible. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année,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 sur info.com. Bonne année encore!